Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous donner quelques éléments de bilan sur les semaines 4 et 5 sachant que à cause des vacances de Pâques et de mon absence de Paris je n'étais pas en mesure de traiter séparément la semaine 4 et la semaine 5. Alors nous allons simplifier le plan typique de ces bilans. On va s'intéresser directement à ce qui a été vu sur les forums on va bien évidemment délivrer les applications de la semaine, enfin des semaines, et puis il y aura une rapide conclusion. J'en profite pour signaler que vous avez en ligne depuis maintenant une semaine à peu près le formulaire de fin de MOOC, et ce serait sympa de le remplir tout le monde y compris ceux qui abandonnent parce que c'est pour nous une valeur ajoutée de savoir quelles sont les raisons qui les poussent à abandonner en particulier si ces raisons sont liées au cours et si derrière on ne peut pas en tirer des suggestions pour pouvoir faciliter euh, les étapes d'apprentissage dans le cadre de ce MOOC. Merci d'avance à tous. Donc sur le forum on a vu un certain nombre de choses. Le premier point qu'on aimerait regarder c'est à propos de l'écriture en Swift. Il y a des trucs il faut écrire proprement. Il y a deux choses qui énervent. Une, tout particulièrement, c'est les parenthèses inutiles. Et puis également de déclarer une variable juste avant un if, sachant que vous allez essentiellement vous servir de cette variable dans le cadre du if. Typiquement, si on regarde, ça c'est pas beau. Donc le if avec des parenthèses pour la condition, ça c'est quelque chose que vous devez faire en C parce que en C, la colonne n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, la portée du if, ce sera simplement l'instruction qui suit. Mais en Swift, la colonne est obligatoire, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ce qu'il y a entre la fin du if et la collade ouvrante, c'est la condition. Donc vous pouvez tout à fait l'écrire de cette manière-là. Et puis là aussi, si vous faites un LED juste au-dessus pour derrière, vous en servir derrière, euh, après, et puis plus en dehors, vous pouvez carrément le faire comme ça, parce que Swift autorise ce genre de choses. Et effectivement la condition ici, imaginons que cette méthode renvoie un texte optionnel, donc typiquement un string pour l'interrogation, et bien l'expression ici vaudra nil, par conséquent la variable vaudra nil et l'ensemble vaudra nil et ce sera traité correctement. Et c'est vrai que du coup honnêtement quand on regarde cette écriture là, elle est quand même plus jolie que celle là. Donc prenez cette habitude, vous n'êtes plus en C, vous n'êtes plus avec des syntaxes C++, plus, plus avec des syntaxes un petit peu ambiguës, vous êtes en Swift et pour ça c'est beaucoup plus propre. Il y a également quelques discussions, alors euh, voilà le programmatique versus storyboard, en gros euh si on fait du storyboard, on a plein de clics. Si on fait du programmatique, on a plein de textes, beaucoup d'instructions. Et puis vous regardez, hein, c'est un peu répétitif, ce qui est d'ailleurs bien parce que vous pouvez avoir une séquence de code type, créer un label, euh, créer euh, un bouton, etc. Ça, puis vous les récupérer. Vous savez que dans Xcode, en bas à droite là où vous alliez récupérer dans Storyboard les éléments que vous mettez dans votre interface vous pouvez également si vous sélectionnez l'onglet avec les accolades et eh bien en fait avoir des éléments de code type que vous pouvez stocker que vous pouvez récupérer et vous les glisser déplacer directement dans votre source donc c'est assez confortable c'est tout le temps un peu pareil et ça peut vous paraître souvent verbeux et effectivement ben, dans les deux cas, le travail été fait quelque part. Soit vous l'avez fait en cliquant, soit vous l'avez fait en tapant, mais vous l'avez fait. Encore une fois, je donne juste mon avis qui vaut ce qu'il vaut, hein. c'est que l'avantage pour moi euh, du texte, c'est que, après coup, à tête reposée, vous pouvez le relire et voir si vous avez fait une bêtise. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi de se souvenir de la bêtise qu'on a pu faire en regardant une séquence de clics ou en regardant via les inspecteurs les informations liées à chacun des objets, en tout cas pour moi. Un autre point que, sur lequel j'aimerais insister, c'est un peu tard, en fait j'aurais aimé le, le faire plus tôt, euh, mais ce serait bien que vous n'hésitiez pas à discuter des solutions qui sont proposées. Et on a l'impression que vous êtes assez timide. Vous, vous postez éventuellement votre exercice, peut-être que vous regardez les solutions des autres et, et, et lisez les messages, mais vous ne réagissez pas, vous n'osez pas critiquer le travail des autres. Alors, critiquer, ça dépend comment vous le faites, mais vous pouvez faire des remarques, tiens, je pense que, etc. Et c'est dommage, parce que c'est en confrontant les idées ou les manières de programmer que vous apprenez. Et je pense que c'est intéressant de le faire et de s'exposer aussi au regard des autres. Je veux dire, euh, je trouve que l'ambiance est assez bon enfant. Il n'y a personne qui va dire « Ah, you, machin, etc. » Éventuellement, on mettra des smileys partout. Mais il n'y a pas de honte. Je veux dire, on s'est tous plantés une fois. Et honnêtement, c'est comme ça qu'on apprend. Nous aussi, on apprend. Il y a eu des discussions, par exemple, cette semaine, dans le forum autour d'une clôture, dans les systèmes d'alerte, et eh bien effectivement on m'a essayé un truc, je n'avais pas vu comme mon exemple effectivement que j'avais un mémorilic. Et ça a engendré dans le fil de discussion un élément extrêmement intéressant. Moi j'ai réalisé des choses qui permettaient de contourner ce problème auxquelles je n'avais pas pensé sur le cours. Simplement des gens ont regardé la partie du fantastic manual que je n'avais peut-être pas assez regardé moi-même. Voilà donc c'est important et n'hésitez pas à le faire, c'est quelque chose qui vous apportera un meilleur apprentissage. Dernier point que j'aimerais vous signaler euh, sur la gestion des images, et en particulier dans le cadre de l'imagier, c'était très très très net. Alors en fait maintenant on arrive à des terminaux qui ont une quantité de mémoire qui font que ça ne plante pas. Mais à une époque, l'imagier était assez violent et plantait les terminaux. En fait, tout se situe autour de UI image. Vous avez deux façons de procéder quand vous créez euh, une image. Vous avez le init pour l'interrogation. Je ne crois pas que le init pour l'interrogation, c'est un init qui peut rendre un nil. C'est-à-dire que fait, si par exemple, vous passez une image qui n'existe pas, un nom d'image qui n'existe pas dans le projet storyboard, eh bien il vaudra nil. Et du coup, ça, ça sécurise tout derrière. Hein. Euh, cet initialiseur là, eh bien, il a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il utilise un cache. C'est très bien parce que lorsqu'il va y avoir d'autres accès ou si une image est répétée plusieurs fois, eh bien l'accès va être plus rapide parce qu'on va taper dans le cache quand l'image y est déjà. Mais là, dans le cas présent, les images sont énormes. Et du coup, le cache devient un inconvénient. C'est à dire que si vous chargez 20 images à euh, 2 ou 3 mégapièces, euh, en plus, elles sont chargées en 64 bits, euh, elles sont chargées en millions de etc. Vous allez voir que lorsqu'elles sont chargées à voir ben, euh, ça augmente, ça augmente. C'est à dire que sur le simulateur, vous pouvez atteindre quelques centaines de mégas, un peu moins sur euh, le terminal, mais c'est beaucoup. Et du coup, votre application va être extrêmement gourmande. Ça consomme un peu d'énergie quand même, mais surtout, elle risque d'éjecter d'autres applications inutilement et éventuellement se faire éjecter si elle, elle est en arrière plan Et dans le cas présent, vous avez un autre initialiseur qui utilise un chemin. Donc il faut récupérer ce chemin, chemin de votre image euh, qui ne fait pas usage du cache. Alors l'avantage c'est côté mémoire bien évidemment, cest que si vous chargez cette image-là puis une autre, eh bien celle qui est déchargée va être évacuée de la mémoire très rapidement. L'inconvénient c'est que bien évidemment à chaque fois que je réaccède à mon image et eh bien c'est un petit peu plus lent parce que bien évidemment il faut que je refasse le chargement complet. Ce qui est significatif dans le cas de l'imagerie parce que vous avez de grosses images. Mais par contre votre application est moins gourmande en mémoire. Donc on est là ici face à un compromis archi classique en informatique et surtout en informatique embarquée entre l'utilisation de la mémoire et la rapidité de votre code. Donc là il fallait y penser au niveau de l'imagerie. Eh ben on va passer aux applications des semaines puisque il y a celle de la semaine 4 et de la semaine 5. Pour le nuancier VB, the winner is le Laurent. Regardons donc l'application de le Laurent. En fait ce qui est assez impressionnant, donc il a euh, l'implémentation qui est maintenant devenue classique avec euh, les sliders euh, qui changent de couleur mais ce qui est intéressant c'est la façon dont il a implémenté la fonction mémorisée où euh, vous avez du coup euh, une division qui se fait un, un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on considère eh qu'il n'y ait plus de place. Et du coup ben, vous voyez là par exemple il n'y a plus de place donc là ça se met à pousser tandis qu'avant ça ne poussait pas et bien évidemment je peux euh, du coup euh, récupérer euh, voilà les différentes couleurs que j'ai ici mises en place bien évidemment ça donne toujours quelque chose de très joli lorsque je suis à l'horizontale bien entendu comme dans les versions précédentes les fonctions RAZ et les fonctions web fonctionnent également donc Finalement, une très très bonne idée et on a beaucoup aimé cette idée-là. C'était une idée originale et eh ben ça lui vaut finalement d'être nominé pour l'application de la semaine. J'avoue que je ne saurais pas trop faire ça avec le mode storyboard. Voilà. Alors Ça pourrait être les vues qui sont installées, mais il faut faire des choses programmatiques en plus. Et ici, finalement, eh ben, on y arrive assez bien. Mais en fait, on a deux winners parce qu'on a aussi été assez impressionné par le travail de NI78. Donc on a beaucoup discuté et je vais vous expliquer pourquoi le travail de NI78 est intéressant. Le nuancier RVB de NI78 est très intéressant essentiellement par la manière dont il gère la rotation. Là il a un petit peu, enfin triché, il a utilisé des mécanismes basés sur des notifications du device, des choses que l'on verra dans le MOOC deuxième partie, et en particulier ça marche assez bien. Ça fait juste quelque chose d'étrange. Vous voyez que là je me suis ici mis dans le terminal à la verticale, donc après ça évidemment hein, tout le reste fonctionne correctement, il hein, n'y a, a pas de, de souci. Alors ça, a par contre, un petit effet de bord, c'est que quand je fais le test de la mort qui tue, eh bien, vous voyez que ici, comme mon terminal est à l'horizontale, bien que la fenêtre est une tête de fenêtre de terminal à la verticale, eh bien, en fait, euh, il fait un affichage comme si le terminal était à l'horizontale. Alors, c'est fait proprement et c'est normal parce que le terminal est bien à l'horizontale. D'accord Mais en fait, alors, je ne sais pas comment il fait parce qu'il dit qu'il l'appelle également... Euh il transition to size mais manifestement ici il prend plus en compte l'information de l'orientation du terminal que l'information liée à la taille de la fenêtre. et là du coup elle est intéressante sa façon de programmer mais elle a comme effet de bord ici que la présentation eh bien elle est effectivement un petit peu euh, particulière, un petit peu spéciale par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Ici bon, ça serait un peu égal mais pourrait également être vu comme un autre euh, un terminal à l'horizontale et là ici aussi on est sur Grand Terminal c'est un petit peu particulier. Mais c'est très très très intéressant et je vous recommande d'aller regarder son code. Pour le quiz programmatique eh bien on a beaucoup aimé celui de Yannick F. Regardons donc cette application sur Petit Terminal. Alors d'abord il y a de très jolies idées. En particulier les animations là qui consiste à faire tourner les pages et en particulier quand on passe en mode balèze et eh bien euh, vous avez une autre animation. Là je vous recommande d'aller regarder le code. Euh, c'est assez propre, c'est assez joli. Il utilise les dernières extensions qu'il y a au niveau des vues et ça fait quelque chose de très très bien. Bon bien évidemment euh, ça se passe bien sur euh, le terminal euh, en mode euh, horizontal et donc euh, pour le reste euh, il marche très très bien. Enfin euh, là il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vous présente rien de plus par rapport au précédent. Regardons maintenant cette application sur Grand Terminal. Et alors là, alors déjà, euh, le test de la mort qui tue euh, passe bien. D'accord, ça c'est quelque chose qui est important. Euh, donc euh, voilà. Et euh, donc il a extrêmement bien fait les choses. Et puis ici, vous retrouvez toujours ce jeu sur les animations donc à part ça ça fonctionne comme le reste avec les réponses etc. et donc du coup vous aboutissez à une application qui est quand même très très très jolie. Donc ça c'était pour la semaine 4. Maintenant on a la semaine 5 avec Mininav et on a beaucoup aimé le Mininav de Procuste. Regardons maintenant l'application de Procuste qui est très très bien et puis en plus du point de vue objet alors il a tiré les leçons de la séquence de bilan qui parlait de l'objet et c'est absolument propre. Donc là il a joué avec les tincolors. color c'est finalement assez élégant donc ici je peux aller chercher la page par défaut désolé ça rame mais c'est la page de la NASA si je ne m'abuse et du coup elle est assez lourde voilà donc ici Bien évidemment, si je me mets à l'horizontale, ça donne quelque chose qui est assez propre. Ici, je peux également euh, confirmer euh, le changement de l'adresse par défaut. Et puis là, vous voyez, il a fait quelque chose qui est assez joli. C'est à dire qu'il a mis en fait un fond euh, euh, de type Blur. Donc on va aller, par exemple, chercher euh, la page euh, d'accueil de mon laboratoire. Donc, c'est elle, la nouvelle URL. Bon, on, on, on termine le chargement, bien évidemment, de euh, l'ancienne page. Je vais me remettre à la, à la verticale. C'est plus facile de le tenir. Et vous voyez que qu'effectivement, ah, il, euh, il a désactivé le, le scale to fit. d'accord. Mais sinon, bah, ça s'affiche très, très bien. Et puis, vous voyez que ici, j'ai bien la gestion des flèches vers l'arrière. Et vers l'avant, donc c'est absolument nickel. Bon, parfois il y a une erreur, mais là c'est peut-être un problème réseau euh, qui n'est pas lié, euh, en tout cas, à son application. Voilà. Et puis pour l'imagier, on a été extrêmement impressionné par celui de Ice Draken. Même, même, même, même, si il l'a fait en Swift pas en objectif C. On a eu quelques images en objectif C qui étaient pas mal du tout avec une gestion de mémoire plutôt bien fichue et on les a signalées. Je vous recommande quand même d'aller les regarder. Mais pour l'instant, je vais vous présenter celui de Draken. Regardons donc cette application alors évidemment c'est toujours très flamboyant chez Draken, c'est assez proprement fait et euh, ici vous passez euh, bah, d'une image à l'autre hein, c'est classique ce qui est intéressant ce qu'il a fait c'est qu'effectivement quand l'image devient trop petite contrairement à ce que je fais moi je la laisse en haut à gauche lui il la cadre au centre donc ça vaut le coup de regarder son code voir comment il a fait ces trucs là donc c'est assez propre euh... par contre aucun d'entre vous n'a implémenté, mais je ne suis pas sûr que je l'ai fait, de, de mémoire, cest qu'on revienne à l'état de l'image dans lequel on l'avait laissé en partant. Et puis vous voyez, alors lui, il a une gestion propre des images, il fait partie de ceux qui l'ont implémenté. Malgré tout, vous voyez que c'est quand même relativement rapide. Cela dit, les images de Heisraken, elles pourraient être plus lourdes. Disons que moi, si il avait pris mes images, il aurait des choses qui seraient un petit peu plus lourdes. Voilà. Mais sinon, vous voyez que l'application fonctionne très, très bien. Et bien évidemment, elle supporte le test de la mort qui tue. D'accord euh, Absolument. Très, très bien. Il y a des effets un peu spéciaux avec l'encadrement. Vous voyez euh, La façon dont les choses sont centrées est parfois un petit peu surprenante, hein, je pense. Non, là, ça, ça marche bien. Je n'ai rien dit. Non, vous voyez, ça marche bien. Donc, une très belle application de la part de Draken. Et eh bien voilà, on attaque la conclusion et que dire en guise de conclusion Eh bien que nous attaquons la sixième et dernière semaine de ce MOOC. Et vous allez voir que vous allez vous impressionner avec l'exercice de cette semaine. Il n'y a qu'un exercice mais un petit peu plus costaud. L'idée c'est que vous allez être amené à retravailler l'ensemble des notions qui ont été vues pendant ces six semaines. Et vous allez développer un jeu que je qualifierais de vendable à quelques détails près parce que ce serait bien que les scores soient stockés de façon persistante etc etc. Mais ça c'est des choses que nous verrons dans le MOOC Partie 2. Bien évidemment je ne vais pas vous abandonner sans un petit navire pour cette semaine. Donc il s'agit ici du paquebot Normandie, un paquebot quand même extrêmement célèbre, lancé en 1935, c'est le paquebot le plus long et le plus grand de son temps qui était exploité par la compagnie générale transatlantique ou French Line en anglais et en fait il a eu un destin extrêmement brillant mais extrêmement court parce qu'au euh, moment de l'invasion de la France il était à New York, il a été immobilisé à New York, il est resté là pendant un certain nombre d'années et puis, euh, il a été réquisitionné par l'armée américaine pour faire transport de troupes. C'était assez classique pour les paquebots de cette taille, de les transformer en transport de troupes. Et il a fallu entamer un certain nombre de travaux. Et là, au cours de ces travaux, il y a eu un incendie. Et les pompiers, pour éteindre l'incendie, ont mis tellement d'eau à l'intérieur du navire que cette eau a fait basculer le navire sur le côté. Il est resté là, donc c'était en 1942 je crois, il est resté là pendant plusieurs années. Et bien évidemment, après, il était hélas irrécupérable. Alors, on dit qu'il y avait un conflit entre la mafia, machin, etc., et que probablement l'incendie n'était pas tout à fait accidentel, mais hélas, ça a provoqué la perte de ce navire qui, sinon, aurait parfaitement pu naviguer pendant très très longtemps et qui était extrêmement sûr. Je n'hésite pas au plaisir de vous rajouter autour de ce navire une affiche qui était extrêmement célèbre. Elle est liée au dessinateur Carlu, qui est un des dessinateur qui faisait des très très belles affiches de cette époque-là, dans les années 30. Et euh, cette affiche est extrêmement célèbre avec cette proue de navire, et en particulier euh, du Normandie, qui est absolument extraordinaire. Et là-dessus, eh je vous souhaite une excellente dernière semaine de MOOC.